vous retrouve à Marou Casdave. Euh, vous avez passé un excellent vendredi dernier. Oui, oui, carrément, carrément. Mais c'est surtout vendredi prochain. Ah, hein, oui. Vous avez vu le montant ah, de oui. l'euro million vendredi Non. 54 millions <rire> hein Ça en ferait des films hein, pour parler de Jésus, non Oui. Ouais. Bah, c'est pile ce que je me suis dit quand j'ai acheté mon billet. Attendez, s'il y a un gagnant, euh, autant qu'il soit chrétien. Et puis, bah, s'il est chrétien, autant que ce soit moi. Non ah, moi, je lui ai dit au bon Dieu, Seigneur, franchement, si je gagne, imagine le nombre de vidéos qui parlent de toi qu'on verra sur Internet juste après. Hein, on rebaptisera YouTube, euh, bah Dieu dans un tube, hein, tellement il y en aura. <rire> ah, J'étais motivé, hein. j'avais plein d'arguments pour expliquer au bon Dieu que s'il faisait euh, de moi quelqu'un de riche, c'était la voie royale pour l'évangélisation. Et franchement, à la fin de ma prière, j'ai eu un peu l'impression que Jésus prenait délicatement le combiné, genre, euh, euh, laisse papa, je, je vais lui parler, euh, et euh, qui euh, me l'a joué du genre, hey, « Tu sais, où on t'aime beaucoup ici, vraiment hein, pas que pour ton travail, mais juste parce qu'on t'a désiré depuis toute éternité. Mais bon, là, ton plan hein, ça nous rappelle des souvenirs un peu, genre les heures sombres de notre histoire, tu vois. J'ai quoi les heures sombres Tu me prends pour un collabo ou quoi Et là, Jésus il me répond, et eh, c'est pas moi qui l'ai dit, hein et tu te souviens <rire> de mon passage au désert Alors, pardon, mais je vois pas le rapport entre l'euro million, des pierres changées en pain, et puis euh, du best jump du haut d'une falaise. Hein. Et là, Jésus il me dit. Je crois que tu as oublié un petit passage, hein. euh, le troisième, la troisième tentation, le moment où Satan m'a emmené sur Internet et il m'a montré tous les sites de streaming, tous les buzz, tous les likes, et il m'a dit tout cela je te le donnerai si tu te procèdes devant moi. Et là je me suis senti un peu con évidemment, euh, en plus bon, être euh, même dans la bouche de Jésus, être comparé à Satan, bah, ça reste ouais, une insulte. Oui, quoi. Ouais. Et c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça, même avec... Euh, la meilleure intention du monde, demander à Dieu de devenir un multimillionnaire en prétextant que ça servira son royaume, eh ben, ça ressemble beaucoup à la plus vieille tentation du monde. En fait, Jésus il n'a pas changé depuis 2000 ans. On pourrait dire comme ça que bah, depuis l'invention de la bourse, du bitcoin et de la YouTube monnaie, il aurait un petit peu revu sa copie sur l'argent, hein, qu'on puisse un petit peu parler business avec Jésus en mode eh, « Jésus, euh, j'ai besoin de toi pour faire enfler mon portefeuille histoire de le mettre complètement à ton service ». Eh ben non, hein, il se laisse toujours pas séduire, comme s'il nous disait « pour le portefeuille, je ne sais pas, mais pour ton cœur, c'est sûr que tu as besoin de moi. Et celui-là, bien gonflé, ben, il sera toujours à mon service. Amen. Merci Amaru.